Les cafés et Nantes en Commun vous manquent Ça tombe bien, parce que Nantes en Commun va ouvrir un café. On espère pouvoir vous accueillir dès le mois de juin. Et pour l'ouvrir, on a besoin de votre aide pour nous aider à le financer et à le faire vivre. Ce café se situera rue du Chapeau Rouge, en centre-ville, tout près de Gralin et de la Maison du Peuple. Dès le matin, ce sera une vraie fourmilière pour tous les projets de réappropriation habitante de Nantes en Commun. En fin d'après-midi, progressivement, le cœur battant du mouvement s'ouvrira au public. Et là, les Nantais et les Nantaises s'installeront en terrasse, profiteront des derniers rayons du soleil, tout en attendant de participer à un débat mouvant dans les étages et en profitant d'une bière locale et pas chère. Pendant ce temps-là, les enfants et les plus grands pourront explorer les nombreux étages du café, lire des livres, participer à un atelier pour nourrir leurs imaginaires. Et bien sûr, vous pourrez également y découvrir Nantes en commun si vous ne connaissez pas, venir chercher votre panier de la coopérative alimentaire ou vous inscrire au fournisseur d'énergie de Nantes qui est en cours de création. La soirée avançant, les personnes passant par là pourront euh, boire un verre et rejoindront peut-être plus tard un débat enflammé. Les aubergistes derrière le bar se relayeront pour continuer d'accueillir toute cette joyeuse troupe. Car oui, on pourra tour à tour être aubergiste et client, car ce lieu sera tenu collectivement en autogestion. Vous l'aurez compris, le café il sera à l'image de Nantes en commun, accueillant plein d'énergie et plein de projets. Un lieu qui permettra de penser la ville qu'on veut et qui servira aussi de source de financement pérenne pour nos actions. En parlant de financement, il nous manque 15 000 euros pour payer les travaux et le premier loyer. Alors, au moment de sortir votre portefeuille, vous pouvez vous poser cette question. Combien est-ce que vous pensez avoir économisé depuis la fermeture des cafés et des bars Peut-être que ça peut vous donner une petite idée de combien vous pouvez donner à ce projet. En tous les cas, on a hâte de vous recevoir très bientôt et de vous servir un premier verre au Café du Chapeau Rouge. A bientôt